Man. Alors euh, bonjour ou bonsoir, mon nom est Jonathan Drapeau, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, je suis en co-animation avec mon ami d'enfance et mon ami de toujours, Benoît Laferrère Avec qui comment ça va mon ben? Ça va, numéro 1, je suis content yes. de te retrouver une fois de plus. Ben oui, une de euh... fois de plus, euh, crime hein? Bon, c'est notre, euh, notre rendez-vous euh, mensuel, euh, hebdomadaire ou euh, quotidien, euh, tout dépendant de notre disponibilité. Ah, et de ce temps-ci, ça un en maudit, comme on dit. Euh, hey, je suis content de te voir, Ben. ben là, ça moi va, aussi, ah, c'est le numéro toi, un, euh, c'est ça. Un ressemblant oui, qui arrive à grand pas Yes, et puis on a su aussi que... Euh, euh, notre ami Rémy Stério va euh, être introduit au, au temple de la renommée de la WWF euh, prochainement. Oui, c'est ouais, ça. Puis il y avait des rumeurs sur The Great Muto aussi. Ça va ouais, se ouais, faire ouais. prochainement probablement. Oui, yes, d'ailleurs, on va avoir une émission euh, prochainement sur The Great Muto qui, euh, qui risque d'être ouais, vraiment fort sain. intéressant honnêtement. Euh, puis prochainement aussi, est-ce que tu veux nous dire euh, qui on va interviewer euh, bientôt, mon ami oui, dans quelques jours, nous allons interviewer la fille d'une légende, et bien, ce sera Kelly Slaughter, la fille euh, du sergent Slaughter, mesdames et messieurs. Yes, et puis, euh, ben aujourd'hui, euh, les rencontres qu'on fait ça. En fait, nous, euh, le, le projet à la base, c'était vraiment plus… Euh, de l'analyse de lutte. Euh, on interviewait euh, des légendes, tout ça. Bon, on ne s'est pas touché beaucoup, beaucoup au Québec. Là, non, pas vraiment. Non, ça a vraiment, à Mais euh, ben pour la cause, écoutez, euh, on, a, euh, on a une émission euh, spéciale sur euh, euh, quelque chose de vraiment intéressant. On a deux invités avec nous, puis ça va être vraiment cool. D'ailleurs, euh, en parlant de la lutte québécoise, je ne sais pas si tu as su, mais en fin de semaine, il euh, y a eu un méga-gros show euh, à Montréal. C'était euh, la IWS contre euh, la JCW. Euh, C'était ensanglanté. Oui, oui, ouais, puis ça, ça a brassé pas mal. Et puis euh, ça brasse beaucoup au Québec là, de ce temps-ci. Il euh, euh, a, y, a, y a des belles promotions là, qui ouvrent un peu partout au Québec. Et puis aussi dans les maritimes. Oui, dans les maritimes puis, euh, bien sûr, ça. Ben du Québec coup, et, et des moments. maritimes. Ben, on ouais. a deux, euh, deux personnes spéciales pour nous. Euh, dans le fond, on a euh, deux propriétaires. Euh, on a euh, le propriétaire de la QCW, euh, Jonathan Brousseau, aka Scott Matrix. Et euh, on a aussi euh, le propriétaire de la Real Savage Pro Wrestling. Qui, oui. oui. Euh, dans le secteur des maritimes, euh, Gabriel euh, Vieno, aka Gabriel Savage. Comment ça va, les boys? Ça va très, ça va très bien. bien. Ça va très bien, vous. Yes, ça, ça va bien. super bien. Merci hey, avec est, nous. Yes, exact. On est super content de vous avoir avec. Euh, avec nous autres aujourd'hui, on sait qu'en ce moment, là, ça c'est un méchant temps. Il se passe beaucoup de choses dans la lutte, euh, dans les maritimes, au Québec. Il y a des shows à toutes les semaines. Pour les fans, honnêtement, c'est vraiment le fun de voir à quel point en ce moment, la lutte, elle est en santé. Puis... Euh, mais juste avant de, de, de débuter, euh, merci Gab, Colin, qui avait pu euh, prendre du temps. Puis merci aussi, Joe. Euh, qui dit tout bien. le monde est vraiment genre, euh, super débordé là, avec vos projets, tout ça. On va commencer euh, rapidement, dans le fond, avec Gab. Euh, Gab, dans le fond... Euh, on, on t'a découvert avec euh, Lutte Académie, qui s'en vient prochainement avec euh, Jacques Rougeau. Ouais la deuxième saison. Oui, c'est ça. ça. Puis euh, par la suite, ben, on, on, on a pris contact, tout ça, on a découvert vraiment un gros gorille acadien, euh, euh, super jovial, euh, super fin, accessible, puis tout ça. Euh, qui ont un gros, euh, un gros background, dans le fond. Quand on s'est mis à gratter un peu, on s'est rendu compte que euh, Gab avait euh, une corde à son arc. Est-ce que tu veux euh, parler un petit peu? Euh, tu voulais poser des questions, je pense, à Gab. Oui, justement, Gab, euh, euh, j'ai eu là quelque part, il y a du monde qui le savent, du monde qui le savent pas. Tu as une école d'or martiaux, tu vois? Une école d'or martiaux? D'ailleurs, oui. tu as le studio de ton école présentement? Oui, c'est présentement là où je, te, je suis tout de suite. Oui, okay. l'école d'or martiaux Miss, oui. Comment ça s'appelle? Vienno MMA. Vienno okay, MMA, c'est okay. nice. Puis ça fait combien de temps que tu as ça? Ça va faire quatre ans au mois de septembre prochain. Mais ça, ce projet-là, ça a commencé euh, dans ma petite chaîne, dans ma mon petit garage chez moi. Puis ça n'avait pas l'ampleur que ça présentement. Ça a vraiment monté d'année en année. Puis okay. euh, là, présentement, je suis dans mon, mon troisième spot, si je peux dire ça comme ça. On a commencé dans ma chaîne. Après ça, j'ai mouvé dans un autre, un autre local. Mais là, en allant dans ce local-là, j'ai triplé ma clientèle, fait que j'avais ah, plus assez de places de parking pour le nombre de personnes que j'avais. Cool. So, là, la chitane pouvait lever un petit peu avec les voisins, fait que là, je n'ai pas eu le choix de me pogner un autre local. Puis là, je te je suis tout de suite, ben, c'est merveilleux. C'est cool. Puis là, on, on a su aussi que euh, Gab partait dans le fond euh, son projet euh, de promotion, la Real Savage Pro Wrestling, euh, où il va avoir un spectacle en septembre. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, ça, c'est un projet que j'ai décidé de me lancer dedans avec un de mes partenaires, un, un de mes amis, Jonathan Chiasson. Puis, euh, ça faisait un bout qu'on s'en parlait, mais on n'était pas encore sûrs de dans quel sens qu'on voulait, qu voulait aller. Mais on ne voulait pas se précipiter trop vite non plus. Mais là, on dirait toutes les choses, ça a bien enligné. Puis, on enligne notre premier show le 2 septembre prochain euh, dans le nord du Nouveau-Brunswick à, à Tratatichailo. Ah, ça va être incroyable, honnêtement. Là, la carte, là, je ne sais pas si tu as vu passer un peu, là, mais c'est incroyable. Oh, là. Vague, il y a Frankie TM, Marco Estrada, il y a euh, Vanessa Craven aussi. Et euh, puis, euh, puis Gab qui attend toujours un Open Challenge. On ne sait pas trop qui va être. Euh... Écoutez, le, le défi est lancé, on ne sait jamais. Hein? Krim, oui, Joe oui. qui est en forme, tu pourrais y aller. Hein? Qui <rire> sait, pourquoi pas. Oui, le yes. propriétaire qui se <rire> ça. Hier. Hey, Joe yes. Ça travaille fort de ce temps-ci à Québec. Je te dirais, je pense que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, non seulement avec le travail personnel, comme ah, okay. d'entre nous, qu'on qu vit d'un métier, mais là, avec ouais. la lutte, présentement, c'est ouf. j'ai jamais mis autant d'heures, mais en même temps, je ne le vois pas comme un travail. Je le vois plus comme, écoute, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est ma passion. Alors, yes. à ce moment-là, ça change, ça change toute la donne. Je ne vois pas ça comme euh, une corvée. Mais par contre, euh, moi et mon équipe, on met énormément d'énergie sur le projet, mais ça se passe très, très bien. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Moi, je me souviens… Euh... Euh, qu'on s'est reparlé, euh, dans le fond, euh, au Centre Vidéotron au mois d'août, puis je pense que tout le monde, tout le monde ici autour de la table, on était tous euh, au Centre Vidéotron, mais à cette époque-là, on se connaissait pas tous, c'est euh, particulier, puis on dirait que la, ben, la, w, la, la lutte, en général, ça ça, ça regroupe les gens, puis c'est le fun de voir, tu sais, que chaque personne a des anecdotes, tu sais, comme euh, Jonathan et moi, ben euh, il y a beaucoup de Jonathan là, dans l'équation. Il y a Jonathan Chirson, Jonathan, Jonathan Brousseau. On va essayer de démêler tout ça. Euh, moi et Ben, dans le fond, on se connaît depuis euh, super longtemps. Mais Jonathan... Ben et moi, on se connaît aussi beaucoup depuis oh, très, oui. très, très, très longtemps. Puis on s'est revus euh, au Centre Vidéotron, puis là, ben nous, on avait notre, notre fameux tailgate euh, devant le Centre Vidéotron. Oh, oui, ben oui, Et puis, ben, on a parlé, dans le fond, de fil en aiguille, Jonathan, nous, nous voir, hey, « ça euh, ce serait le fun, là, j'ai un projet, là, ça mijote, là, j'aimerais ça refaire vivre, là, euh, quelque chose d'incroyable, là, j'ai de quoi en tête, mais là, tu sais, euh, c'est embryonnaire pour l'instant, puis... Euh, ben là, il, de fil en aiguille, on s'est parlé, on s'échange beaucoup de choses. Puis là, ben, pouf, la QCW a, a vu le jour après euh, des, euh, des centaines d'heures de mis euh, là-dedans. C'est vraiment nice. Puis, Gab, il, euh, à la WWE, euh, il y a une anecdote aussi incroyable, tu euh, il, il nous a conté qu'il était… Euh, il a eu l'opportunité de pouvoir aller backstage. Ah oui, c'est… Grand il grandiose. a rencontré des lutteurs puis tout ça, puis tu peux nous en parler un peu de l'anecdote avec le la directeur puis tout. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai rencontré euh, la personne qui s'occupait des talents backstage. Puis à un moment donné, anyways, on, je visitais un tout petit peu partout. Puis lui est arrivé à moi. Puis je avais pas parlé depuis le début de la visite. En il est arrivé à moi. Puis il m'a dit, dit en anglais, il dit, toi, t'es un lutteur. Ben j'ai dit. Je m'enligne pour ça graduellement. Tu sais, je ça faisait comme déjà à peu près 7 à 8 mois j'étais dans le circuit de la lutte, mais je n'étais pas encore pleinement traîné Fait que j'ai dit ça s'en vient, mais pas encore. Puis après ça, à tous les lutteurs qu'on rencontrait, ils me pointaient et disaient disait lui, c'est un futur lutteur, euh, il s'enligne pour son training, il va finir ça bientôt. Euh, il, là, il nommait mon autre lutteur parce qu'il me l'avait demandé aussi. Puis il disait Vous allez sur mon Loir, ben, vite, un petit peu partout. Puis, il me vantait, puis il me vantait, puis il me vantait. Pourtant, c'est la première fois que je rencontrais ce gars-là. J'ai trouvé ça vraiment en ce moment, puis vraiment comme le fun. Ça m'a comme flatté dans le bon sens du poil. c'est très, très cool, là, honnêtement. Ouais. Ici, de fil en aiguille, c'est ça. Tout s'est connecté naturellement. On s'est remis à tout se reparler, puis tout ça. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Puis, euh, la QCW, dans le fond, va euh, faire leur premier spectacle euh, le 8 avril prochain. Au complexe des deux glaces, on court. Euh, Situé sur l'avenue Tagnata, euh, à Lévis, dans le fond, euh, un complexe euh, neuf super nice que tu connais très bien, c'est juste à côté. Et en plus, puis... c'est la veille de Pâques. Oui, c'est le week-end de Pâques. Tu sais, des ouais. fois, on s'emmerde la veille de Pâques. C'est bébé écouter les 10 commandements et Jésus de Nazareth. <rire> <rire> c'est vraiment là, <rire> venu à une autre activité. Là, bien, vous pouvez aller voir ça, là, monsieur euh, là le grand boss de la il va vous divertir avec, ce... yes, avec euh... sa fédération veux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre le 8 avril euh, au complexe? Bien, premièrement, euh, une chose est sûre, c'est ceux qui aiment les gros hommes, ce qu'on appelle, euh, dans notre jargon, les heavyweights vont être servis. Parce des que nous, nous, à la base, à la QCW, ce qu'on voulait faire revivre, ce qu'on voulait donner euh, aux gens à nouveau, c'était de voir des poileaux performants. Pourquoi? Parce que ça fait des années que peu de poilots performent dans la ville de Québec. On a beaucoup de petits hommes, donc que je me compte là-dedans, évidemment. Mais je veux dire, le, le mot heavyweight au Québec, pendant longtemps, était un peu dans l'ombre. Moi, j'ai décidé que je voulais ramener ça aux gens. Les gens, pour eux, dans l'imaginaire collectif, un lutteur, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire un peu comme notre ami Gabriel. Peu oui. importe la situation, on va rencontrer Gabriel, admettons, chez Vona. On va faire, oh, tu vas le regarder, tu vas dire, OK, cette personne-là a quelque chose de spécial. Oui, Gabriel, c'est un de l'ordinateur. <rire> c'est ça le but. Le but, c'est ça, c'est de, de ramener la lutte à une image où ce que les gens vont faire, OK, oh là là, lui, c'est un lutteur et lui, euh, comme on dit... Euh, J'oserais pas sauter la clôture pour m'essayer avec, là, t'sais, on se comprend. C'est pour ça intéressant, tu sais, que, euh, tu on parle de, de, de des promotions différentes. On parle de la Real Savage pour Wrestling, on parle de la QCW, mais il y a quand même une certaine euh, connexion derrière tout ça, parce que le visuel est important dans les deux promotions, le look, tout le, le tu sais, T'sais, Gab, on ne on, on se le cachera pas, ce n'est pas un gars de saint pieds, c'est un gars qui sort de l'ordinaire, c'est un, un bonhomme qui look. T'sais. Pis, Charismatique. Euh, ben oui, ouais. c'est ça, exact, exact. C'est le fun de ramener ça. puis euh, En parlant de la QCW et euh, de Gab Savage, ben on, on, on sait que récemment, euh, la promotion QCW. Tu vas en avoir plein les bras, mon gars, avec euh, Nova Kane le 8 avril. Euh, ça risque de brasser pas mal. Est-ce que, euh, est que tu connaissais, dans le fond, euh, Nova, avant, euh, avant qu'on se rencontre? Est-ce que tu avais fait un peu de recherche? Comment, comment ça fonctionne, dans le fond? Euh, tu sais, quand tu es un lutteur, comment, euh, comment on peut se préparer à un adversaire? T'sais, comment on... C'est sûr je pense que quand j'ai su que ça allait être contre lui. J'ai fait une poubelle de recherche. J'avais déjà vu, c'est des affiches, mais pas, je ne savais pas vraiment qui c'était. Okay. Je savais qu'il était colosse, mais je ne savais pas qu'il était autant colosse que ça. Il fait, colosse, <rire> il est colosse. Oh. Fait là, je suis comme, OK, ça, ça va être un bon challenge. C'est un match qui m'excite vraiment. J'ai vraiment hâte d'être là, le 8 avril. Oui, il y a vraiment une belle fébrilité autour euh, de la promotion. Honnêtement, c'est bien stagé et puis tout. Puis... Euh, on a vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air le 8 avril. Euh, tous les combats, là, euh, tout a été bien pensé. Euh, on pense, mettons, euh, euh, Jay-Z, Michael Black. Euh, y, on a parlé de, de Savage contre ouais. Kane. Il va avoir, euh, la semaine dernière, c'était la journée de la femme. On a annoncé dans le ouais, fond, Mélanie euh, Avoc contre Jessica Black. Qui euh, Récemment, Jessica Black était où déjà, euh, Jessica <rire> Elle a, elle a travaillé pour, pour quelle promotion? Ah, ben, la IW, bien sûr. Ben PS, oui, la CSCS. Et puis, elle, elle revient de quelle? Euh, euh, la ouais, la ouais, ouais, Nightmare Factory de ouais. Cody Rhodes et de QT Marshall. Yes, exactement. Et puis, euh, ben, je pense que ça va brasser beaucoup. Euh, puis, en parlant de brasser, ben, on a un, un vétéran aussi. Euh, en fait, c'est deux vétérans. Ouais. C'est euh, Jake Matthews et euh, euh, Chase Aronson. On a interviewé y a à peu près deux ou trois mois. Hein. Oui, oui. Euh, D'ailleurs, on vous invite euh, à aller euh, sur notre page YouTube où on a une entrevue avec Chase euh, super intéressante là, qui nous a appris un paquet de choses, dont l'apnée du sommeil. <rire> puis euh, ouais. c'était vraiment super, super intéressant. Euh, et puis euh, là, on sait, Jonathan... Et, euh, et promoteur, mais il a été aussi lutteur. Puis là, on sait que Jonathan va faire, euh, et que va faire son grand retour. Et puis, tu vas avoir euh, les bras bien remplis. Là, on parle de euh, Sexy Eddy. Euh, puis toi comment comment tu peux te préparer, dans le fond, à un combo comme celui-là? C'est un des plus grands challenges antérieurs, honnêtement. Là. Ben oui, parce que, écoute, premièrement, euh, Sexy Eddy a fait pratiquement le tour du monde, tu sais, je veux dire, c'est oh, ouais. un des premiers au milieu des années 2000 qui a franchi à nouveau euh, les lignes américaines, je veux dire, c'est lui qui a remis euh, les Québécois, comme on dire, euh, sur la map. Euh, comment est-ce qu'on se prépare à ça? Bien, écoute, moi, ça fait huit ans que, que je suis inactif, tu comprends que je n'ai pas performé dans la run, fait que c'est sûr que c'est un gros défi. Mathieu, je veux dire, beaucoup d'entraînement. Présentement, je n'ai jamais été aussi en forme. Je n'ai jamais été physiquement aussi en shape. Euh, je m'arrange du mieux que je peux pour donner le, le meilleur de moi-même. Évidemment, je dois être honnête. Je ne peux pas dire que je ne suis pas stressé parce que ce serait vous mentir, évidemment. T'sais, je veux dire, la pression est forte. Les gens attendent beaucoup parce que ceux dans le passé qui me connaissent euh, savent que j'ai toujours été un gars passionné, qui a toujours donné un spectacle euh, au-delà de leurs attentes. Mais par contre, euh, je suis excité puis euh, je suis fébrile à l'idée de rencontrer Sexy surtout que ça va être une première fois. Le gars, ça fait très longtemps je le connais, mais ça va être la première fois avec lui que je vais être dans la rue. Bref, j'ai vraiment hâte. Oui, puis euh, on a appris récemment aussi que euh, Sexy Eddy allait affronter euh, Matt Cardona à Toronto. Oui, oui, oui C'est quand même. C'est juste un petit peu avant, euh, avant ton combat. Là. Fait que ça risque honnêtement, ah, ça, ça risque d'être vraiment euh, fort intéressant. Et puis, euh, ben c'est ça, la QCW, dans le fond, va présenter leur premier show. Puis là, tu parlais de stress. Donc, j'imagine que maintenant, c'est non seulement du stress de combat, mais là, ça va être un stress un peu différent. Puis je vous pose la question euh, à vous deux. tu sais, euh, Comment vous vous sentez, tu sais, là, Jonathan, à la veille du, euh, du 8 avril, parce que c'est d'ici dans quelques semaines, mais euh, Gab aussi, tu sais, ton show, mine de rien, ça arrive assez... Euh, Assez vite. Six mois, oui. c'est vite passé. Oh, oui, tout à fait. Comment, comment vous vous sentez euh, derrière tout ça? Ben, Gab, si tu veux commencer. Oh. Euh, je te dirais, moi, ça, présentement, ça ne me stresse pas vraiment sur la vente des billets, va vraiment bien. Euh, le plus gros stress, c'était vraiment le booking, parce que moi, je m'occupais d'une partie du booking, mon partenaire s'occupait de l'autre partie du booking, c'était vraiment euh, juste faire sûr que tout fonctionnait. Mais aussi, moi, au début, quand j'ai annoncé le show, le show était supposé être le 16 septembre. Ouais, ouais. Mais on avait tout bouclé les lutteurs pour le 16 septembre, tout allait bien. Mais comme dans n'importe quelle situation, des fois, il y a quelque chose qui peut arriver vite, la personne s'occupait du centre, « que je vais faire le show euh, », m'a contacté, puis elle m'a dit « je suis vraiment désolé », elle a dit « la date que je t'ai donnée, le 16, il y a un mariage déjà ce jour-là. » Puis il y a okay. déjà un dépôt qui a été donné. Fait que ça veut pas, moi en plus, je commence juste dans la promotion, j'ai fait comme « Oh shit, ok, il faut que je contacte tous mes lutteurs pour savoir, faire sûr, comme si je peux les boucler pour une autre date. » Puis le plus, le plus compliqué, c'était boucler Marco Estrada, je que Marco est à l'année longue. Là, c'était vraiment juste savoir si je pouvais l'avoir pour le 2. Mais un coup, j'ai pu tout enligner ça, puis on a mis les billets en vente, puis j'ai vu que l'intérêt était là. Je te dirais que oui, je vais être stressé. Euh, proche de l'événement, comme n'importe quoi, mm -hmm. mais je suis vraiment confiant que ça va, être, euh, ça va être un succès puis on va avoir du fun, c'est ça l'important. toi, Jonathan? Euh... ben Moi, je te dirais que là, présentement, à pratiquement moins de trois semaines de l'événement, c'est sûr que je suis un petit peu stressé, mais par contre, j'ai tellement une bonne équipe derrière moi, j'ai tellement des gens qui sont passionnés, j'ai tellement des gens d'expérience qui m'ont donné un coup de main extraordinaire depuis le début que... Je me dis que ça ne peut pas ne pas réussir. Tu sais, je veux dire, la vente de billets se passe super bien. On est allé chercher les meilleurs talents des quatre coins du Québec jusqu'au Maritime. Tu sais, je veux dire, on est allé chercher, euh, comme on dit, la crème de la crème. On veut offrir un spectacle que les gens ne seront pas prêts d'oublier. Euh, c'est sûr qu'encore une fois, c'est un peu comme l'attente des spectateurs, parce que là, on comprend que présentement, on a ce qu'on appelle un hype assez important au niveau des médias sociaux. Euh, ça se parle beaucoup. Alors, c'est sûr que les gens vont s'attendre à ce que ce soit un spectacle de qualité. Exact. Et c'est ce qu'on a l'intention de leur donner. Je veux dire, euh, le fait d'avoir des gens d'expérience, le fait d'avoir des gens qui ont trempé dans la business depuis tellement longtemps, c'est des atouts, puis je pense que cette combinaison-là font en sorte que ça ne peut ne pas réussir. Là. Mais je suis vraiment très confiant qu'on va donner un spectacle que les gens vont aimer, ça, c'est sûr. Yes! Et puis, euh, tu voulais parler un petit peu du passé, toi? Euh, tu voulais leur poser quelques questions, tout ça, tu, sais, tu, voulais, euh, tu voulais... Ouais, ben c'est ça. Euh, je veux dire, euh, à partir de la QCW, Joe, euh, tu as, as décidé ça... Euh, dans le fond, était tu as fait de carrière, c'est ça, c'est ça, de, quand tu étais pro, tu as fait de carrière dans l'Uto-Québec. Dans le fond, tu voulais, comme c'était marqué dans l'article de journal que, que j'ai lu récemment, tu voulais faire ça, mais à, à tes, propres, tes propres couleurs, comme ça vous Oui, bien c'est ça, mais c'est parce que dans le fond, euh, la QCW, comme certaines personnes sont au courant, c'est un projet qui est parti il y a très longtemps, mais c'est un projet qui n'a jamais vraiment été euh, concrétisé. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'était à l'époque où ce que la lutte était pas mal dans l'ombre. Tu sais, je veux dire, c'était un tout petit marché. Maintenant, en 2023, on se comprend que la lutte présentement dans la province de Québec est extrêmement en santé. Toutes les promotions arrivent à, à bien fonctionner. Puis moi, je me disais que dans la vie, tout, tout, tout est une question de timing. Puis je me suis dit que le timing était bon pour faire renaître, de la QCW, mais cette fois-ci, à une échelle vraiment euh, haute. Mettre la barre très haute et mettre le, le projet euh, au niveau professionnel. Je voulais que la QCW soit à l'échelle professionnelle. La formule va être différente, autrement dit. Là. Ah, ben c'est ben, sûr, tout à fait. Écoute, aujourd'hui, c'est complètement différent avec les lutteurs qu'on est allé chercher. On est allé chercher beaucoup de vétérans. Euh, les vétérans sont toujours une source d'inspiration. Ce sont des gens qui ont tellement vécu longtemps la lutte que pour eux, euh, ça fait partie de leur ADN. Pour eux, c'est naturel. Tu sais? C'est un une bonne moyen de donner un coup de pouce aussi aux nouveaux qui arrivent dans le business. Oui, la meilleure oui. façon d'apprendre, c'est les vétérans. Moi, je me souviens, bon. j'avais 17 ans. J'étais à la CCW dans le temps. On remonte il y a très longtemps. Puis J'avais Jake Matthews qui était pratiquement, qui avait pratiquement mon âge à cette époque-là, qui me disait, tu sais, il me donnait déjà des advice. tu sais. Il me disait « Ah, oh, tu vas voir dans tant d'années, tu vas voir comment est-ce que ça va changer », puis tout ça, puis écoute, aujourd'hui, moi, je suis rendu où ce que lui était il y a une vingtaine d'années, puis tu sais, je comprends maintenant ce qu'il voulait dire, là. Oui, puis euh, juste revenons euh, au projet de la QCW, dans le fond, on a parlé qu'on avait des, euh, des talents incroyables, euh, puis on n'en a pas parlé, mais euh, je veux vraiment ouvrir la parenthèse. Euh, en fin de semaine, on a annoncé notre main event, puis euh, ça risque de vraiment brasser honnêtement. C'est euh, le géant de 6 pieds 9 pouces, 350 livres. Darko qui va affronter euh, Dom Boulanger, euh, ça risque d'être euh, fort intéressant comme, comme combat. Fait que suivez, euh, suivez les actualités, honnêtement, ça risque de brasser pas mal. Là, je sais que Gab s'entraîne fort là, de ce temps-ci. On, euh, on le suit beaucoup là, sur les médias sociaux. On okay. sait euh, T'as euh, battu euh, Benjamin Toll récemment. Félicitations. Hein. Euh, J'espère, Colin, que tu vas être euh, dans, dans les mots Saint-Prove ou les euh, Rookie of the Year ou tout ça. Tu te mérites tellement. Je sais que tu travailles fort de ce temps-ci. You deserve it, comme on dit. Vas-y mon ami. Hein. Ah, je voulais savoir, Gabriel, euh, tu sais, tu as une école d'arts martiaux, comme tu as parlé tantôt, mais as tu une école de lutte aussi, ou tu n'as pas encore ton école de lutte pour la fédération? Non, je n'ai pas d'école de lutte pour ma fédération. Présentement, on se concentre vraiment juste pour faire des shows, mais je te dirais que dans le futur, ça pourrait être une option. Présentement, c'est pour ça que j'essaie d'avoir le plus de bookings possible, okay, puis okay. Euh, lutter le plus pour avoir le plus d'expérience de, de semaine en semaine, puis éventuellement dans le futur, c'est de quoi j'aimerais avoir aussi une école de on lutte. Comment est ton produit, je comprends. Oui. Mais <coughs> ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour, honnêtement. Ça s'est fait short and sweet, mais euh, Krim, déjà 25 minutes, ça va tellement vite, c'est malade. Hein. Euh, dans le fond, là, comme à chaque fin d'émission, OK, euh, Ben a.k.a. Nastrada dans le fond, euh, prédit euh, le futur de nos, euh, de nos invités. Ah, dans oui, ma boule de cristal, il faut que je précise euh, qu'est-ce qui se passe. Tout d'abord, messieurs, merci beaucoup pour l'entretien. Ça, euh, ça a été grandiose, c'est une expérience merci. de vous connaître. Euh, ben, jo, on se connaissait déjà, Gabriel, ça fait une fois que je te vois. Euh, ben, content de t'avoir connu dans le temps. Mais dans le fond, à tous les deux, je vous prédis, euh, ben, toi, Gabriel, je prédis que ta fête, ça soit, euh, tu ailles bien du succès dans ta fête, dans la, Voyons la, Voyons, la Great Savage, c'est ça. ça, la Great Savage. C'est la RSPW, la Real Savage Oui, c'est ça, ça c'est ça. ça, parfait. Ça. Puis toi, oui. Joe, euh, comme tu as dit, la vente de billets, elle euh, s'annonce bien, je te prédis une salle comble. Oui, bien c'est l'objectif, c'est ce qu'on, c'est ce, ce qui doit arriver. Ah, c'est le prophète qui parle, puis je te dis que tu vas en avoir une salle pleine. Yes, puis euh, ah. dépêchez-vous d'ailleurs, là il reste, tu j'ai un spoiler pour vous, mais il reste vraiment pas beaucoup de billets. La euh, pour La, la QCW, euh, vous allez sur le site du point de vente, vous tapez QCW, il ne reste vraiment pas de billets. Si vous ne voulez pas vous cogner le nez, honnêtement, euh, à l'événement, de toute façon, vous pourrez euh, suivre tout le monde, autant la Real Savage que la, la QCW euh, sur les médias sociaux. Euh, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis honnêtement, c'est vraiment nice que vous ayez, euh, vous ayez pu prendre euh, quelques minutes. Euh, avec nous. Puis si vous avez des choses à plugger, ben let's go, les boys, c'est le temps. Là, euh, euh, le micro est à vous. Gabriel? Manque <rire> pas les shows qui s'en viennent. Je vais être en action pour les, pour les sept prochains mois, pratiquement à tous les fins de semaine. Puis euh, venez voir le show du 8 avril si vous êtes dans le coin de Lévis, parce que ça va valoir, ça va valoir la peine. Ça va brasser, ça, c'est garanti. <rire> OK. Tout à fait, puis un petit spoiler pour toi, Gabriel, écoute, euh, on a renforcé le ring pour toi et nos King, parce mm. qu'on s'attend évidemment que ça va être, écoute, un earthquake, un énorme tremblement de terre, ça va brasser. Euh, pour les gens qui, qui veulent voir des replays, qui veulent voir des gens colorés, qui veulent voir un spectacle de qualité, le samedi, le 8 avril, le complexe des deux glaces Onco à compter 19 h c'est l'événement à pas de manquer. Nos biais sont en vente sur le point de bande, sinon sur la page Facebook QC Wrestling. Yes! Alors, euh, ben c'est ici que se termine notre émission spéciale sur la lutte québécoise, qu'on n'a pas euh, euh, souvent exploré un peu, puis euh, le fait qu'on était... Euh, euh, partenaire médiatique, tout ça, on essaie de donner un coup de main à tout le monde, puis là, bien, Gab, ben, c'est une super belle opportunité, une belle vitrine pour toi, tu sais, euh, de oui. pouvoir faire parler de, de toi, mais aussi de, de ta nouvelle promotion. Ben, on vous embrasse, les boys, un gros merci d'avoir pris euh, quelques minutes avec nous autres. Euh, merci beaucoup à vous. Oui. Yes, c'est C'est ici que se termine notre émission spéciale euh, sur euh, la lutte QCW et la Real Savage for Wrestling, donc la lutte québécoise. Mon nom était Jonathan Drapeau, je suis à avec mon ami euh, d'enfance, euh, euh, Nastradaden. Merci, mon belge. Ben, ça fait plaisir, Joe. Yes. Alors, au revoir, les amis. Au revoir.